Non, on, de... on va dire Ronnie, ça donc. <laughs> Alors euh, bonjour, toujours euh, sur la caravane des quartiers de Grand Village avec euh, le centre culturel de la ville de Chalchère. Rony euh, donc qui travaille au centre culturel. Oui c'est ça, là je rejoins euh, la ville de Chelcher euh, en janvier. Et j'aimerais euh, développer du coup euh, tout l'art et l'artisanat euh, qui est fait par nos jeunes euh, en Martinique. Et euh, j'aimerais leur permettre d'exposer leur travail et créer euh, du lien entre tous les artistes. Et euh, alors est-ce que vous n'avez pas souffert de ces reports qu'il y a eu euh, pour la caravane Quartier, qui fait que peut-être il y a moins de visiteurs aujourd'hui parce que euh, deux trois reports et donc les gens disent on va être reportés. Euh... alors c'est sûr que c'est dur pour le moral parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et à chaque fois se reporter donc euh...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 assez facilement, ils sont vraiment très disponibles et ils nous aident beaucoup euh, au quotidien. Donc vous êtes là présent aujourd'hui et demain, le 1er de, de avril, euh, et donc on invite tous les gens à venir découvrir, et pas nécessairement des gens de Chachère, ça peut être des gens de l'extérieur qui peuvent venir. Oui, bah il y a beaucoup d'artistes euh, qui sont présents ici. De, ce soir on aura, on aura Eric et de France et donc moi mon père par exemple il est musicien au lamentin, et bon, il va venir du Lamentable pour le voir parce que c'est un femme de piano, donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de frontière, hein, c'est pas réservé de trancher. J'ai envie dire, dire qu'il y a Bambouman aussi. aussi Oui, il y a Bambouman, il y aura rock Calico. Demain, euh, j'organise un open Patine avec DJ Irish. C'est un DJ qui a pas mal mixé dans pas mal de soirées ici. Donc, il y a pas mal de jeunes qui viendront nous voir et qui vont s'essayer à la patine avec lui aussi, j'espère. Okay. En tout cas, on vous remercie pour le travail que vous faites. Et on voit que vous êtes vraiment motivé pour continuer l'action culturelle et artistique sur la commune de Chauchère. Et on espère que nous, la radio, on est la radio en DFM Martinique de Terreville.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 en partenariat avec vous, peut-être croiser des différents canaux de distribution, de communication par exemple. Oui, et puis d'ores et déjà, ben, nous on vous invite hein, au nom de la radio à. Hein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 Euh, à Batelier et euh, donc là c'est la troisième édition donc c'est pas la première, la seconde, je ne me rappelle plus exactement où elle est eu, mais euh, en tout cas là, on va embrayer avec Font après et on a tout un programme jusqu'à juillet. Et euh, donc pour celle-ci là, donc cette caravane du 1er et 2 avril, vous avez contacté, euh, contacté combien d'associations, de, de, de réseaux, d'organismes pour venir et combien ont répondu présent on, a contact, on travaille euh, souvent avec les mêmes associations, on essaie vraiment de créer, de ne pas, pas de les fidéliser, mais de créer une vraie relation à terme qui nous permet de on a travaillé que sur plusieurs événements, donc là la ligue contre le cancer on, on essaie vraiment de travailler avec assez souvent parce qu'en bon, a on on a le plus haut taux de cancer de la prostate, et de, même dans le monde je crois, c'est un chiffre qui est mondial.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 Pour toutes ces informations, on donne rendez-vous donc à nos auditeurs et aux gens qui nous suivent aussi sur le Facebook Live de venir ici aujourd'hui pour musique, écouter de la musique, s'informer, voir des artistes. Et demain aussi, donc demain à euh, midi. Oui, super. Bah, ce soir, euh, donc, il y aura Récule de France euh, de 19h à 20h, 20h30 à peu près. Et donc euh, demain soir, il y aura Open Platine avec DJ Rich de 17h à 19h. Et ensuite, on va envoyer le Bureau uh, Calico de 19h à la fin. Jusqu'à 20h, 20h30, 21 h J'ai deux Merci et puis bonne euh, fin de ma nuit. beaucoup de monde. Euh, dimanche. Quoi. Merci, quoi. merci, merci euh, beaucoup. C'est top. Allez-y. Ouais.